1995, avec l'église, avec l'église, avec l'église, Hollande, l'église, africaines, pays, mais la avec l'église, avec africaine. avec la culture l'église, avec Belgique, avec l'église, avec chorégraphie Madame suis venu à anniversaire la fin de Je suis la 25 ans de carrière. Je suis venu à la violence faite aux femmes. a de femmes. a de la violence faite aux femmes. a de la de la violence faite aux a eu c'est violence faite aux femmes. Je suis surpris de que c'est que nous que avons fait des choses. de savons que nous avons fait des choses. Nous que des choses. Nous que nous avons fait des choses. Nous que que nous que que mais ce le qui est subitement a des fois, tambel, euh, Mais le grand gourou, il faut que les gens soient qui sont pas Il faut les là. Il faut que les gens soient Il faut que les gens qui là. Il faut les gens soient là. les les les ils les